quel que est Jésus. Afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il prie avec moi maintenant et les voir Du Seigneur parlez-moi. Du Seigneur parlez-moi. Sans toi seul devant la présence des dieux. Sans toi seul devant la présence de ces dieux-là. Sonne. Seigneur, nous te disons merci. C'est un moment extraordinaire où nous allons contempler ta puissance. C'est un moment, Seigneur, extraordinaire où tu vas restaurer vies. C'est un moment extraordinaire. Où tu vas bénir et déviner? Dieu. Est-ce que tu es content dans la présence de Dieu? Écoutez, aujourd'hui, c'est une journée, je dirais, tellement spéciale que nous allons recevoir nos, nos bien-aimés, le serviteur et le servant de Dieu qui vont, qui vont nous parler de, de Jésus. Vous savez, l'apôtre Paul a dit une chose, il a dit ceci, si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi allait être en vain. Mais vu qu'il était mort, après troisième jour, il est ressuscité la Bible dit il est assis à la droite de Dieu le Père écoutez frère Jésus est notre sauveur Jésus est notre Dieu vous savez pour bien adorer ton Dieu tu dois très bien le connaître. Amen. Amen. Tu ne peux pas parler de quelqu'un si tu ne le connais hein? pas. Il y a aussi des moments que tu peux demander quelque chose à quelqu'un. Si tu ne connais pas ses capacités, tu seras limité. Mais si tu connais les capacités de cette personne, tu demanderas aussi des choses à cette personne par rapport à ses capacités, à ses moyens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prennent Dieu comme si un Dieu guérit seulement les mots des textes. Lorsqu'il y a une maladie grave, il dit non, là il faut que je cherche d'autres choses. Mais si tu connais le Dieu que tu pries, le Dieu que tu seras, tu seras. Content de s'approcher, tu de, de, de, de, de diras que non, mon de tête il peut guérir. Le cancer il peut guérir. Le sida il peut guérir. le Corona il peut guérir. Tu sais pourquoi Parce que tu les connais. Viens. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen Voilà la raison pour laquelle cette journée nous allons parler de Jésus. Nous allons parler de Jésus. Le dimanche passé j'avais dit tu verras un enfant dédié avec. Euh, une grosse Bible, tu lui demandes Jésus est né où Jésus est monté à quel âge Jésus a fait combien des années dans son ministère C'est qui la mère de Jésus Je vous avais fait rigoler une autre fois. Il y a une de mes filles qui m'a appelé Papa, parce que Jésus avait combien des enfants mm -hmm. Et sa femme s'appelait comment? Tu dois connaître qui est ton Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ces trois prédicateurs Moi, je crois à la grâce que Dieu a déposée chez eux. Amen. Ils vont petit à petit dans le chemin des ministères. On ne sait pas quand est-ce que Dieu va décider pour eux. Mais moi, je crois à la grâce qu'ils ont. Et voilà pourquoi, avec le petit... 20 ou 25 minutes qu'ils vont prendre. J'espère que nous allons prendre des choses très importantes. Amen. Amen. amen. Je pense que lorsque moi je prêche, tu comprends autrement. Lorsque papa et prêche, tu comprends aussi autrement. Dites Amen. amen. savez pourquoi? Je suis pasteur les pasteurs, mais on a des grâces. Amen. Donc moi je crois, nous allons parler de même Seigneur, dans un même esprit, mais avec des diversités de grâce. Je vais te donner un secret. Vous savez, quand on parle de Jésus, les démons ne résistent jamais. Les malades ne résistent jamais. J'ai déjà attendu une femme qu'elle avait fait plusieurs années, elle ne voyait pas ses règles. Mais lorsque elle a attendu parler de Jésus, ça déclenchait directement ses règles. Elle était délivrée. Pas autre chose. Juste les noms de Jésus. Dans la délivrance, il n'y a pas d'autres choses ou d'autres noms qu'on utilise. On n'utilise que les noms hein, de Jésus. Et c'est de ces noms que nous allons parler aujourd'hui. On est livrés, mais chacun recevra selon la façon dont il va comprendre les choses. J'ai toujours dit, on peut avoir le même pasteur une même église, on entre dans la même salle, mais tu verras d'autres, ils sont bénis, et d'autres ne sont pas bénis. D'autres, ils sont guéris, et d'autres ne sont pas guéris. Est-ce que Dieu fait la division ou la séparation? Non. Celui qui s'approche avec sincérité, il bénit aussi cette personne-là. Est-ce que tu peux dire Amen. amen. Je vais inviter l'église, s'il vous plaît. On va se tenir debout pour recevoir le premier prédicateur. Normalement, on a l'habitude de, de, de l'écouter. C'est un homme que, que j'aime bien écouter. Il parlait tellement lentement. Moi, je parlais lentement. Mais lui, quand il parle, il parlait lentement. Mais il fait sortir des choses très sérieuses. Amen. Amen. Amen. Quand j'appelle l'homme de Dieu, le pape papy, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Interpréter pour ne pas. Je vais interpréter. Amen. Amen. La plébiscution monte. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous allons prendre nos places. Vous remercie Merci. J'ai remercié mon Dieu pour la circonstance pour cette circonstance à permettre de à les ma et je me tiens devant les saints et Nazar reconnaissant je suis reconnaissant pasteur de l'église notre pasteur Guilhem au pasteur de l'église Nazar reconnaissant à pasteur Aimé à notre papa Aimé, pasteur Aimé pour cette opportunité qui m'ont donnée. pour et dépend le peuple de Pour bonne nouvelle pour que je puisse parler la bonne nouvelle. Je te remercie merci au et J'ai très merci de parce que aux joies qui annonce. Parce que tu avais écouté l'annonce pour venir écouter la parole de Dieu. Tu crois au Dieu de la parole créatrice. Il va te parler cet après-midi. Prenons nos Bibles. On a 20 minutes. Esaïe, chapitre 9, verset 5. Esaïe. N'importe verset 5. Un bon lecteur et, pour les et les Pursages, lui, le fils s'ajoute à Esaïe 9, 5. Esaïe chapitre 9, verset 5. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Car un enfant.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 dans passage les passages que nous avons dit bazolo be on nous parle prophétie au prophète fait Isaïe a fait ça la prophétie que le prophète Isaïe avait donné bible zoim sabisso azam motoyo a louer qui prophétie à christ dans l'ancien testament et c'est la personne qui avait parlé de Jésus dans l'ancien testament et a louer la qui va qualité à christ et il avait parlé des qualités de Jésus. Et il peut nous peut annoncé qu'il mort à Christ dans l'Esaïe 53D. Et c'est lui aussi qui avait annoncé la mort de Jésus dans l'Esaïe 53-2. Et Tomoni Basolo sur la naissance de Jésus. Et on nous parle de la naissance de Jésus. Et la Bible basou par rapport à la naissance. La Bible nous dit par rapport à la naissance. Et chaque fois un, nous avons un peu de la abandonné pour renouver pour révéler ma couple par rapport à naissance. À chaque fois l'ange, Dieu envoyait les anges pour révéler le couple par rapport aux naissance. Il y avait des couples qui ont comportement là, vraiment, par rapport à quoi nouvelles, et il y avait des couples qui leur comportement, leur comportement par rapport à écouter les nouvelles. Et mis sous ce D'autres, d'autres leurs comportements ne plaisaient pas à Dieu. D'autres. Monier couple Abraham na Sarah. On voit le couple d'Abraham et Sarah. Bible la Bible nous dit Dieu parlait avec Abraham et Abraham concernant quand Dieu parlait à Abraham pour l'enfant, place Sarah, Zahaki, à Là où Sarah était Sarah. Bible la Bible n'est pas arrêtée. Et la Bible nous parle sur Zacharie. Lorsque Dieu va envoyer l'ange pour rencontrer Zacharie, malgré malgré qu'il était sacrificateur, il ne mettait pas au monde. Mais lorsqu'il a pris l'annonce de la naissance d'un enfant mais Zachary avait des doutes on avait vu qu'est-ce qui était arrivé dans la vie de et là on voit un couple fiancé ils ne sont pas encore mariés et nous dit Dieu va envoyer l'ange pour qu'il donne la promesse pour qu'il donne la promesse tu vas naître à un sauveur. Amen. amen, La Bible nous parle la femme était vierge. Non, là, la qui était. Avec son homme elle oui, mais comment et pour ça Mais comment cela va se passer que cette femme tombe enceinte? J'avais beaucoup aimé la titi de Marie. Ari et salama. C'est leur volonté, nayo Marie, elle a dit que cela se réalise selon ta, selon ta volonté. Amen. Amen. Amen. Amen. Et nous allons retourner dans notre verset à Esaïe. La Bible nous montre. Esaïe a maintenu quatre, quatre titres. Pardon. Les saïds amènent les quatre titres. Hein? signifiait particulièrement la qualité à Jésus-Christ. Là où il nous parle des qualités de Jésus. Tu amen. amen. Amen. Qui est notre Sauveur. Amen. Qui est notre Sauveur. Thème principal de la Bible, c'est parlons de Jésus. Notre thème principal, c'est parlons de Jésus. Mais sous thème, nous avons dit Jésus-Christ, le l'espoir pour le monde. Tu Amen. Amen. amen. Ces quatre titres Ce que nous avons lu dans l'Esaïe Merveilleux conseiller Merveilleux conseiller, conseiller à ma langue. Conseiller à ma langue. Un bon conseiller Je pense que tous les mondes ont évolué Nous sommes dans un monde où ça s'évolue ah oui, dire, dire, diriger, Et ton argent il faut que quelqu'un te dirige Et chacun de nous il a son conseiller de banque si tu retires beaucoup d'argent il va t'envoyer un message pourquoi tu retires beaucoup d'argent tu fais quoi avec ça, ça conseil. il va te donner des conseils si tu relâches, après -midi, laisse moi te dire cet après-midi le conseil les conseils de banque peut être par, rapport à, conseil, momo, par rapport à matière il y a mon. par rapport l'argent mais matière il y a vie mais dans la matière de vie il faut associer Jésus-Christ il faut associer Jésus christ, ma christ conseil, parce qu'il est un, conseil. un bon conseiller amen. amen amen proverbe 16 13 verset 16 13 on recommander va projet nous devons recommander nos projets. Activité la vie sur, nos activités dans, la dans le main de Jésus. Récit, pour que ça se récite. Je ne sais pas. après midi à l'élo. midi Conseiller Conseiller ce qui. Conseiller à foyer Le conseil de foyer ce qui. Conseiller à famille Le Conseiller de ta famille ta qui. La tante qui est restée est à la plaine. Conseiller de ton. père qui est resté à moi tenir. Une chose je vais te dire une la chose là, yo, dans ton couple, ça m a, m a lieu, yo. Mais maintenant Jésus-Christ Jésus meilleur conseiller comme un bon conseil à malade qui va te donner des bons conseils dis, Amen la couple aux aux à problème si dans ton couple vous avez des problèmes si tu dis à tes frères ou tes sœurs un conseil au maliban ils vont te donner des conseils tu arrête avec saine. cet homme là ou cette femme là Amen. Amen. Mais Jésus-Christ, si ton couple a des problèmes. Jésus te dira, mets-toi à genoux et prie. Parce que parce que ces problèmes, que ces problèmes mauvais mauvais C'est un mauvais esprit. Et Mais si tu pries. Je vais étendre la Et la paix en tout Amen. Parce que un jour barque parce qu'un jour dans le bar, le vent bougeait. Les disciples a Mais ils avaient oublié il y avait Jésus la tempête qui, qui, a... qui peut arrêter la tempête Amen. Ah. Je vais te dire cet après-midi. Mais quand Jésus Christ, si tu peux essayer Jésus, comme un bon conseil de la tu ne seras jamais déçu. Amen. Amen. Ah admirable, on l'appelle admirable. admirable, je veux que nous parlons de l'admirable, dans sa naissance, dans sa naissance. Amen. Amen. Amen. Amen. Matthieu Matthieu, Matthieu 2, pardon, Matthieu chapitre 2 verset 1 à 2. Matthieu 2 1 à 2. Matthieu, chapitre 2, verset 1. 2 Nous lisons le nom de Jésus Amen. Amen. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode Voici le mage d'Orient arriver à Jérusalem Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. Amen. La Bible nous parle dans ces passages. Dans cette époque-là, il y avait les rois Hérode. La Bible nous dit et Les l'étoile ont vu une étoile qui brillaient plus que toutes les étoiles. C'était des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. La version dans d'autres versions, ils les appellent les astrologues. Ce sont des personnes qui font les équipes des étoiles. Ils ont y a une étoile, ils ont découvert qu'il y a une étoile. qui prie plus que toutes les étoiles. comprendre que ils ont compris que comme celle-ci, ils plus que toutes les étoiles. naissance Cela montre que c'est la naissance des roi. Mais comment roi, comment tu as un roi pénètre, aussi longtemps qu'il y a un non, roi, roi pouvoir. Pouvoir. Amen ah, Comment un roi pénètre? le roi moussou est un pouvoir parce qu'il y a un autre roi qui est déjà au pouvoir la Bible nous dit les mages sont allés rencontrer Hérode et ils ont dit que nous sommes venus voir le roi qui est né oui. aussi longtemps aussi l'on que le roi Hérode était en pouvoir il était aussi un roi et quand il était étonné mais moi je suis je la vais... la mon mandat n'est pas encore terminé mais comment un notre roi va naître il ne savait pas oui, C'est lui qui aimait des rois. Il était le roi des y rois C'est sont... pour cela la Bible dit. Tout genou fléchira tout Et toute langue confesse Et tout langues bas bas bas magicien. Ces mages étaient des magiciens roi, rois Ils ont vu Ils ont les rois les des les rois des rois Nous sommes venus pour Et pour l'adorer Ils sont venus adorer bébé aussi en tant qu'elles sont déjà. Baza des baza baza baza baza et la ils sont des personnes qui baza ne connaissent pas. Baza baza ils sont des personnes qui Mais ne, ne connaissent. Qu Il y a un roi qui va fléchir genou. Ils avaient le droit de faire. Voilà pourquoi la Bible est C'est pour cela la Bible dit qu'il est dans sa naissance. Les addités sont inclinés. Et Roda a dit va qui voir. Après avoir l'adoré, venez aussi m'informer. Moi aussi je vais aller l'adorer. Voilà comment notre Seigneur Aza admirable. Voilà comment notre Seigneur Jésus est admirable. Il est un Dieu qui est au décidé de tout. Amen. Amen. La Bible nous dit, nous C'est lui qui confessera. Jésus-Christ est un Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Il va voir la. gloire Nous lisons la Bible que nous avons dit Partout, Partout où les gens parlaient de Jésus, ils toujours sauver. Ils étaient toujours sauvés Un jour, Un jour, David, Et la pitié de moi. la Jésus avait vu tes il avait vu Amen. Ah. Amen Je ne sais pas toi tu cites les noms de qui as toujours dans sa naissance admirable Nous sommes toujours dans la admirable naissance de Jésus Lique chapitre 2 verset 8 Il n'y a personne qui est né sous le soleil comme Jésus-Christ. Il n'y a pas. Laisse-moi te dire. Au de tu n'as pas fait une erreur. Tu n'as pas fait une erreur. Tu n'as pas fait les rêves comme tu l'as mis. ton salaire. Tu n'as pas fait les rêves. tu l'as associé. Dans les choses de ta Même si c'est la vie tu tu as dit que tu as dit que tu as dit tu as dit que tu as dit tu as dit tu Amen. Pour l'accomplissement de sa naissance. Hein. Amen. Luc chapitre 2, verset 8. Luc 2, verset 8. Amen. Il y avait dans cette même contrée deux bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder l'air propre. Parole de Dieu. L'actrice Luc 2, 8. 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans cette même contrée Des bergers qui passaient dans les champs L'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et Et voici un ange du Seigneur l'air à Paris. Amen. Amen. Amen. Tous qui, qui ne continuent.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 Amen. Amen. ce que j'ai aimé dans ces versets. on nous a dit le berger, Il gardait l'air prédit. Mais les gens, les gens, là, a fait que l'ange l'a avec là-bas. Pour annoncer une bonne nouvelle. Et l'ange a dit ne craignez Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. La source, qui est la source? de la joie pour la peuple et pour tout le peuple. c'était l'annonce de la, de la naissance de Jésus. Christ amen. Amen. ces gens, basa qui batu peu bah négliger la vie. C'était des personnes qui étaient négligées parce que parce que c'était de berger. Mais ces jours là Mais ce là C'est que tout le monde ne savait pas. Bonne nouvelle. Il est bonne nouvelle. Aux personnes qui sont là. L'ange a Ne craignez pas. Parce que je vous donne la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? c'est qui sera la source. La la joie joie pour vous et pour tous les peuples la naissance de Jésus la naissance est des Jésus. C'est la, la joie pour toi. et, et C'est qu là qui a fait que nous aujourd'hui nous soyons. après-midi à l'élo. Et cet après-midi. Après message prophétique. Je vais te donner un message prophétique Je vais te dire Parce que, que, que Jésus Christ a là barque bas Parce que Jésus est dans la barque Je te Jésus va prendre de soins de Jésus va prendre de Jésus Jésus va de la Jésus va prendre la va Jésus va prendre Jésus Jésus va prendre de Jésus va de quoi parce que ta situation dure encore. Pour, pour que la maladie dure encore. Ne craignez point. Parce que l'ange de l'éternel, parce que ange de a zopé sa yo message, il te donne un message de bon Jésus. Est a ponayo, est il n'a pas dit la Il n'a la Il est Il n'a ces choses-là. Il n'a ces Il n'a Il a voter les mal à Rafa. Il va s'élever. Il va s'élever. Il va Il va Il va s'élever. comme Il conseiller. Il s'élever. parole va Il that we get from Tu vois, regarde. Ceux qui sont à droite, à gauche, derrière les mauvais conseillers. Et tu mets Jésus au centre du tout. Est-ce que tu peux dire Amen, Amen. Amen. La deuxième, c'est une sœur. Ça fait longtemps que... Je connais cette terre. Ça me rend pas. La première fois, vous savez, euh, quand j'avais compris qu'elle était un enfant de Dieu et c'est quelqu'un qui a la chose de Dieu, on ne parlé pas à l'époque on était dans la petite salle. Je l'ai vu, elle priait, elle plairait. Quand je vais baisser ma tête, Dieu m'a parlé de directement de quelque chose. Je l'appelle à l'église, je fait sortir au détail, au bureau. À l'époque, elle n'était pas encore mariée. Je l'ai parlé, on a parlé des choses très sérieuses. J'ai compris que c'était quelqu'un, que Dieu avait mis quelque chose. Vous savez, si tu vois quelqu'un force à devenir pasteur, force à devenir prédicateur, il faut bien regarder cette personne. Toute personne que Dieu a appelée dans la Bible, ils ont refusé avant. Mm -hmm. Moïse, Dieu lui dira, vas-y, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Dieu va donner Aaron, Dieu va donner le bâton. Seigneur, à la fin, c'est même si tu ne vas pas avec moi, je ne pas. Il m'a appelé Jérémie, Seigneur, je suis encore un enfant. C'est l'une des choses qui montre que cette personne-là a quelque chose de Dieu. Vous l'avez écouté plusieurs fois, ceux qui regardent le Facebook. Moi, j'ai croisé. Mais... Et le un pasteur, lorsqu'il a écouté, m'a dit Mais pasteur, pourquoi tu ne cette fille-là Quand elle parle, je sens, je sens les jars de boules. Elle me sait parler longtemps. J'ai croisé. Elle s'appelle moins... mais... Sœur Fifi. Quand elle passe, elle... Elle a... Elle a... Je sais que Dieu va l'abîner loin et c'est loin, loin, loin, loin, loin, loin. loin. loin. Et récemment, on est en train de filmer. Parce que ça sera comme un témoignage. Elle va aller très loin. Je pas en toi. Vous n'êtes pas déguisé. Voilà. Les aléolics à moi, ma foutre. Les aléolics à moi, ma foutre. Les aléolics à moi, ma foutre. Les aléolics à moi, ma foutre. Les aléolics à ma foutre. Nous Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette occasion. Et euh, je le suis très reconnaissant. Euh, nous allons prier. Éternel Père de cœur, le Dieu tout-puissant, le bénissant, ton Nous te lèvons parce que tu es merveilleux. Nous te lèvons parce que tu fais toutes choses en comptant et en heure. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Je laisse ce moment entre tes saintes mains, grand roi, parce que toi, tu es le, le début et la fin. Tu es alpha et oméga. C'est toi qui donne la force, c'est toi qui capacite. Laisse que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle de ce lieu par le nom de Jésus. Et que tout ce qui va se passer en ce lieu puisse être pour ta gloire et à toi seul. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Tout ce qui n'est pas des toits, nous rendons nul et sans effet par le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous avons été bénis par notre frère, Papi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Euh, notre thème aujourd'hui c'était « par nom de Jésus ». Et pour commencer, j'aimerais bien présenter Jésus, faire une petite présentation, parce qu'il y a tant de choses à dire, mais j'aimerais bien faire juste une toute petite présentation. Alors Jésus-Christ est né à Bethléem, en Judée, d'une femme vierge, Marie. Et euh, Jésus-Christ est né par l'opération, ou encore la puissance de l'Esprit-Saint. Et euh, Marie avait comme époux Joseph, et Joseph, on peut, peut l'appeler aujourd'hui euh, un père adoptif pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans et il a terminé à l'âge de 33 ans, lorsqu'il s'est donné à la croix pour nous. Et euh, Jésus-Christ a tellement de caractéristiques, il y a tellement de choses à dire, qu'aujourd'hui je veux me concentrer sur une caractéristique en, prat... euh, en particulier. Pardon. Et cette caractéristique c'est la prière. Jésus-Christ est un modèle en Amen. tout temps, en toutes circonstances. Amen. Il priait sans cesse. Et notre thème sera donc Jésus-Christ, un modèle dans la prière. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 11, verset 1. Luc chapitre 11, verset 1. J'ai lu dit. la parole du Seigneur. Jésus priait un jour... À un certain lieu, lorsqu'il est achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne nous à prier. » Comme Jean l'enseignait à ses disciples, parole du Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ priait un jour, en un lieu, lorsqu'il fut achevé, un de ses disciples lui dit, « Jésus, enseigne-nous à prier, comme Jean le fait avec ses disciples. » Lorsque j'ai lu ce verset, la première question que je me suis posée c'est Qu'est-ce qui a poussé à ce disciple de poser cette question à Dieu Qu'est-ce qui a motivé cette question Qu'est-ce qui a motivé cette soif de la prière que le disciple a eu Et j'ai regardé, j'ai vu tout simplement que c'était le fait que Jésus-Christ priait lui-même Il a donné l'exemple C'est cet exemple qui a précédé l'enseignement Il n'a pas eu besoin de dire aux gens « il faut prier » de faire un enseignement complet à ses disciples pour que ses disciples puissent prier. Il a donné l'exemple tout simplement. Il a prié. Jésus-Christ priait sans cesse. La prière faisait partie intégrante de sa vie. Parce qu'il savait ce que la prière avait la capacité de déclencher. Amen. La prière. Jésus-Christ un modèle. Jésus-Christ, comme il le dit dans Jean 10, 40, pardon, il dit que « Père et moi, nous sommes un. » Jésus-Christ est Dieu. Et étant Dieu, il a eu besoin de prière. Il avait besoin de cette connexion avec Dieu. Il avait besoin d'être tout le temps en intimité avec Dieu. Et pourtant, il était Dieu. Il aurait pu s'en passer, mais il avait ces besoins là de prier. À combien plus forte raison Toi et moi, des hommes, faits de chair, remplis de faiblesses, remplis de failles, remplis de toutes sortes de choses... Impossible et imaginable qu'on peut avoir rempli des mauvaises choses en nous. À combien plus forte raison nous avons besoin de prier. Il nous a donné le mode d'emploi. Il a été un modèle. Il nous a appris que la prière, c'était la clé de tout. La prière de tenir tout. Tout ce que tu peux faire dans la vie, tu dois d'abord prier. Amen. Tu dois d'abord mettre la prière en premier. Amen. Tu dois avoir recours à Dieu avant toute chose. Il a de besoin de cette connexion. C'est ce dont, cette chose-là que nous, nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin d'une connexion avec Dieu. Nous avons besoin, étant chrétien, d'être des modèles aussi. Parce que c'est un modèle, avant de leur dire que la prière était importante, il a prié lui-même, il le faisait lui-même. C'est ce modèle-là dont nous, chrétiens, nous devons être. Aujourd'hui, lorsque nous voyons euh, des choses compliquées arriver chez les voisins, nous sommes là, étant un beau chrétien. Nous sommes là, nous allons consoler, nous disons à la personne. Jésus-Christ est là, il faut prier, il faut continuer, il faut persévérer, il faut intensifier dans la prière s'il le faut. Mais il faut prier parce qu'il va finir par accomplir, il va finir par tendre sa main. Mais lorsque nous sommes nous-mêmes confrontés aux problèmes, lorsque les situations deviennent difficiles, lorsque la barque commence à bouger, qu'est-ce que nous faisons Est-ce que nous sommes capables de mettre en pratique les conseils que nous donnons aux autres est-ce que nous sommes capables de fléchir nos genoux pour prier Est-ce que nous sommes capables de nous mettre à genoux, de pleurer, de mettre face contre terre pour pouvoir prier Ou nos conseils, c'est juste réservé aux autres Nous sommes des bons conseillers, mais nous sommes incapables de mettre les conseils que nous donnons aux autres en notre vie. Jésus-Christ était un modèle. Il priait sans cesse. Et donc ces disciples voyaient qu'ils priaient sans cesse. Ils le faisaient automatiquement Ils ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier Parce qu'il le faisait. La prière C'est la base de tout Amen. La prière guérit tout C'est dans la prière que nous trouvons Des solutions à nos problèmes C'est dans la prière que le Seigneur Nous fait voir sa face Amen. Les situations difficiles arrivent Amen. Nous sommes dans une période compliquée nous sommes en 2020, il y a tant des choses qui ne vont pas. Nous sommes là, nous regardons dehors, il y a des choses, c'est des tentations, mais comme c'est des tentations, en fait, masquées sous forme de distractions. Et du coup, on ne le voit pas comme des péchés, on ne le voit pas comme des tentations. Nous avons à dire non, c'est une distraction. Non, nous avons besoin de prière pour avoir le discernement. De savoir que ça, c'est une distraction qui va m'amener loin de Dieu. Ça, c'est une chose de Dieu, ça, c'est une chose qui va m'apporter, qui va m'amener plus, plus près de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. En tout temps, dans chaque situation. Même lorsque la situation devient dure, nous avons besoin de lui. de lui. Nous allons lire dans les livres de Matthieu. Matthieu 26, 37 à 39. Matthieu 26, 30 à 30, à 37 pardon, à 39. Seul celui qui a trouvé, si vous pouvez dire, s'il vous plaît. Matthieu 26, 37 à 39. Il prit avec lui Pierre et les deux fils des émédés. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez là, restez ici et veillez moi. la parole du Seigneur. Amen. Jésus-Christ était triste. Il prit alors Pierre et les deux fils de Zébédé. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Lorsque j'ai lu ces versets, j'étais soudain rassurée. J'étais rassurée dans le sens où je me disais, alors, s'il y a des situations difficiles qui se présentent devant moi, si je suis triste, si je suis en colère, si je suis angoissée, c'est tout à fait normal, parce que Jésus-Christ était lui-même triste et angoissé. Je suis rassurée, je me dis que c'est des sentiments qui sont normaux. C'est humain, ce n'est pas réservé aux païens, c'est aussi réservé aux enfants des dieux. Ces sentiments concernent tout enfant des dieux. Et ce qui m'a encore plus plu, c'est que juste après, dans le verset 39, il nous a donné le mot d'emploi. Il nous a montré quoi faire lorsque ces situations arrivent. Lorsque ces sensations arrivent, il nous a montré quoi faire. La Bible nous dit, puis ayant en fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria. Il pria. Encore une fois de plus, la prière. Les situations difficiles vont arriver, arriveront. Jésus-Christ est là, il a prié. Lui-même, il a ressenti de la tristesse. Lui-même, il a ressenti de l'angoisse. Qu'est-ce qui peut t'angoisser, qui peut t'empêcher de prier Aucune situation, qu'elle soit joyeuse ou triste, empêchait Seigneur de prier, empêchait Jésus-Christ de prier. Il priait en tout temps, même lorsque la barque bougeait, même si lorsqu'il a vu ce qu'il attendait, au moins il a prié. Il a appelé Pierre et le fils des Bédés pour qu'ils puissent les accompagner, pour prier. Toi, lorsque les situations difficiles arrivent, lorsque tu es confronté au problème, tu appelles qui qui sont ces amis-là que tu appelles pour pouvoir raconter tes problèmes Est-ce que ces amis-là sont capables de prier avec toi juste après Est-ce qu'ils sont capables de te dire « Bon, bah j'ai écouté, j'ai été une oreille attentive, j'ai écouté, maintenant tu t'es déchargée. » Maintenant, on va prier. Est-ce qu'ils sont capables de prier avec toi Ou ils sont juste des amis qui écoutent, ensuite ils vont le dire à Pierre-Paul Jacques, au Keshed. Nous devons avoir ce genre de personnes dans notre entourage. Des oui, personnes capables de t'écouter, mais non seulement de t'écouter, mais de prier avec toi après. De demander la grâce de Dieu sur cette situation que Dieu a ah, oui. ah, oui. ah, oui. de <rires> Nous devons avoir ce genre des amis. Nous devons être en compagnie. La prière. Jésus-Christ priait même dans la difficulté. Ce verset nous le montre, il était triste. C'était une période très difficile pour lui. Ça ne l'a pas empêché de retourner vers Dieu, de se connecter à nouveau, d'aller se recharger. Lorsque ton téléphone, lorsque tu n'as plus de batterie dans ton téléphone, qu'est-ce que tu fais N'est-ce pas que tu recharges pour pouvoir l'utiliser après Mais C'est la même chose avec la prière. Lorsque tu te fatigues, lorsque tu te, lorsque tu te sens fléchir, lorsque tu te sens si faible, Lorsque la vie te gifle si fort, tu es obligé de retourner vers ce Dieu-là pour pouvoir prier. C'est là, lui, Amen. que tu as toute solution. C'est lui le meilleur conseiller. Il n'y a aucun conseiller sur cette terre qui peut être conseiller mieux que lui. C'est le meilleur conseiller, mais c'est aussi lui qui a toute solution. C'est encore mieux, n'est-ce pas Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il a non seulement les conseils, mais aussi les solutions. Amen. Et ça, c'est excellent. Amen. Vraiment. Jésus-Christ, c'est modèle par excellence. Il est le modèle en tout, sur toute situation. Il a prié sans cesse. Je ne sais pas quel est ce problème, quelle est cette situation qui peut t'empêcher de prier. Je ne sais pas si tu te sens si sale, tu te dis, bon bah, je suis si sale, bah je ne veux pas aller prier parce que je me sens sale, je me sens si faible, je me sens sale. J'ai fait des choses qui n'ont pas pu au Seigneur, donc je ne vais pas retourner vers lui parce qu'il est en colère contre moi. Laisse-moi te dire que Dieu est amour. Amen. Il n'est jamais en colère. Il est en colère certes, mais lorsque tu reviens vers lui, lorsque tu viens pour demander pardon, lorsque tu te milites devant lui, il est toujours là, il est juste et fidèle. Il est toujours là. Le Seigneur est toujours là Amen. Ses bras sont grands ouverts Et tout cela passe par la prière Amen. Personne n'est dispensé de la prière Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Ta situation a l'air d'aller Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une voiture Tu as une maison, tu as une femme, tu as des enfants tout ce, qui, tout ce que le monde peut être heureux Tout ce que le monde peut dire Bon bah cette personne il a toutes les choses pour être heureux Ce n'est pas ça qui te dispense de la prière Jésus Christ était Dieu La pas dispensé de la prière la prière en étangueux. Amen. Vous appuyez ouais. en échange. Comme des fées. Et même Amen. lorsque la barque Allez. bouge si fort, je viens te dire de ne pas craindre, car Jésus-Christ est dans la barque. Il est dans la barque. La barque bouge, le fleuve commence à monter, je ne sais pas, la mer commence à monter, la situation commence à devenir tendue. Ou à un moment donné, tu te poses même la question, tu te est-ce que Dieu me voit Est-ce que Dieu m'entend En ce moment, il est si silencieux, j'ai du mal à me dire que Dieu est là. Il est là. Je viens de te dire qu'il est là. Si tu étais en train de prier, je viens te dire continue à prier. Si tu commences à te fatiguer, je viens t'encourager, je viens te dire continue à prier. C'est la prière était devenue inexistante dans ta vie, je viens te dire de continuer. Amen. Pas Amen. importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois Amen. prier. On doit continuer à prier. Amen. Nous Amen. devons prier. Amen. Parce que la prière est la clé des trous. C'est par la prière que nous avons la joie, que nous avons la vie en Christ. C'est par la prière que nous hériterons de Royaume des Cieux. Que nous avons hérité de Royaume des Cieux parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur, et Seigneur. Amen. Amen. Dans la prière, que nous avons la joie, la joie qui dépasse tout entendement, mmh. la vraie joie, ce n'est ne pas une joie éphémère, c'est une joie éternelle. Amen. Amen. Amen. Le Seigneur, Amen. parce qu'il est merveilleux, parce qu'il montre que la prière est la clé de tout. Amen. Dans Luc 4, Jésus-Christ a été tenté par Satan. Et sortant est arrivé, il a trouvé dans une attitude de prière. Le même il m'a dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était dans une attitude de prière. Il n'a pas entendu que le problème arrive pour qu'il puisse commencer à prier. Il était déjà dans une attitude de prière. C'est ce cette caractéristique-là que nous devons nous imprégner. Être dans une attitude de prière constamment. Même lorsque tout va bien. Tu es là, tu as un travail, tu sors, ton compte en bas va bien tu dois prier. Vous savez, c'est tellement plus facile, si je peux dire ça comme ça, de continuer à prier lorsque les situations difficiles arrivent, pendant que tu avais une vie de prière stable. C'est tellement plus facile de continuer. Et s'il faut intensifier, tu intensifies. C'est plus facile. Mais lorsque tu as une vie de prière inexistante, lorsque les difficultés arrivent, c'est tellement compliqué de commencer. Et non seulement de commencer, mais d'intensifier, d'aller au-delà. Je viens t'encourager, je ne sais pas, tu es peut-être déjà dans une situation difficile. Alors ce n'est pas trop tard, tu peux encore commencer. Amen. Parce que Jésus-Christ dit que, la Bible dit que tout genou fléchira devant Jésus. Amen. Ton problème, les faiblesses que tu as pour prier fléchiront devant Jésus Amen. tu peux toujours commencer et toi qui as déjà cette vie de prière et toi qui as déjà cette zèle je viens t'encourager à continuer Amen. continuons dans la prière persévérons dans la prière Amen. un modèle un modèle un exemple qui a précédé l'enseignement dans toute chose, il reste Dieu. Amen. Dans toute chose, il demeure Dieu. C'est pas un modèle dans toute chose. C'est pas un modèle pour tout. Come mm on. -hmm. La terre a dit que Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous nous dans la présence de Dieu. Je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a faite. Et à vous, de sous la présence de Dieu. Quatre comme un de plus dans sa présence devant vous. Et je remercie le pasteur Guiné et pasteur Aimé. Et je dis aussi merci à Pasteur Guilain et ainsi à Pasteur Aimé. Pour la confiance qu'ils m'ont faite pour que je puisse passer devant vous. Amen. Amen. Amen. Devant moi deux prédicateurs a deux prédicateurs qui étaient qui étaient plutôt pas mal donc vraiment donc bougé ils ont dit des choses qui ont bougé qui sont restées dans le cœur touché nos ba main. amen sur sa main alléluia amen dans la joie dans la Amen. Je remercie Dieu. mon frère Papi Quand frère Papi parlait, Il a dit un chose que j'ai Il a dit qu'ils étaient tous dans la barre. Et Quand la tempête est arrivée. Et bouleversé. Ils étaient tous bouleversés. Tempête Quand la tempête est arrivée. Et ça, et la soeur Fifi. Alors, il a dit que Jésus était avec elle. Oh, il y a beaucoup de bah, personnes a été qui a Il oublie que Christ était ensemble dans le bar. il était avec elle dans le bar. Mais quand la tempête Et est venue, il est La a dit que a dormait Il dormait profondément. Defining... Le vent est le arrivé. Ta, ta disciple, la est perturbé. Es est, heur. heur. est tu Toi viens nous sauver. Aujourd'hui je viens te dire. qu'il qui était là? Et quand il s'est réveillé, il a baisé la tempête. Il a oui à tempête. Il a calmé la tempête. Il a calmé les malades, il a calmé la pauvreté, il a calmé, a les calmé la situation, il a la situation aujourd'hui, la la la la la. La on va parler sous thème aujourd'hui. et allez parler de Jésus. parlons de Jésus. Donc on va parler d'une personne qui est que Le nom. qui est nom. là C'est ce ce est est ce le nom de Jésus. Alléluia. sous soutien sera vrai ami, un vrai ami. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons les couvrons la le Bible dans. Livre de Marc 16. Marc 16. Nous allons lire le premier euh, chapitre jusqu'au 5e verset. Nous allons lire le premier, le premier jusqu verset jusqu'au 5e verset. Marc 16, 1 à 5. Vous y êtes Marc ou Marc. Marc. 16, 16, 1 à 5. Marc 16, 1 à 5. C'est lui qui a trouvé, il peut lire. Et lui, Seigneur. Amen. Marc 16, 1 à 5. Hmm. Lorsque le sabbat fut passé. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Marie, la mère de Jacques mmh. et Salomé, mmh. achetaient des aromates. Achetèrent des aromates. Mmh. Afin d'aller embaumer Jésus. Pour, pour faire quoi Embaumer Jésus. Répétez ça. Il achetait pour faire quoi Embaumer Jésus. Il achetait pour faire quoi Embaumer Jésus. Jésus. Continuez ma soeur. Les dimanches, elle se rendit au tombeau de mon matin, mmh. au mmh. lever du soleil. Mmh. Elle se disait, entrez qui elle se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Qui ferme l'entrée du tombeau? Mm. Mais quand elles vers les yeux, mm. quand elles levèrent les yeux, oui. elles aperçurent mm. que la pierre, qui était très grande, mm -hmm. avait été euh, roulée. roulée. Elles pénétrèrent dans le mm. tombeau, mm. virent un jeune homme assis à droite, habillé mm. d'une robe blanche. Mm -hmm. Elles furent épouvantées. F amen. amen amen alléluia amen. alléluia, amen. alléluia. Amen. un jour deux femmes s'étaient s'est jour deux femmes après après la mort de Jésus, après mort de Jésus. un matin après le, sabbat. après le sabbat parce que quand Christ était mort c'était le, le soir avant l'un de ses disciples il est parti demander le corps du Christ pour le mettre dans le tombeau Et comme dans la coutume juive Les que c'était les autres côtés Ils ont entendu Ils que les faire. passent, Ils ont que le passent les Pour qu'ils puissent faire quelque chose Et un matin Deux femmes, femmes se sont décidées Ils ont pris de Ils leur sont leur aller argent. acheter le parfum Pour, pour aller embaumer le voilà, mezzo, quoi, il et en allant, ils ont commencé à discuter Ils ont commencé à discuter entre eux elles... elles... Quand ils allaient se s'est des questions Ils ont trouvé quelqu'un pour qu'il puisse Comment est-ce oui. qu'ils pouvaient faire pour que cette pierre-là puisse se euh, carter de, de la porte elle pouvait aussi s'arrêter. et se dire et que dans sommes capacité, on a nous arrêter. La, la personne dont nous allons voir, il est déjà mort. Mais un vrai ami. Mais un vrai ami. Il suit un ami juste en dans les quelqu'un le Amen. Amen. Amen. il y a beaucoup de personnes même famille, qui, famille même Dans le la, la nous perdons nous nous perdons. nous nous nous entend. nous nous nous nous nous les gens ont pas, pas la même chose. Ils ont pas presse, la même ont pas leur même chose. ont même chose. la même chose. Ils la même pas la même Ils pas Ils ont pas la Ils la Ils sont, de des sont des femmes femmes Ils ont Mort, Meurs Et on te dit seulement un exemple Lave-le Est-ce que tu pourras le faire On répondre? reprendre ton travail ensemble Est-ce que tu seras capable de le faire Est-ce que tu seras capable de, seras capable de laver ton cerveau mort Qu'est-ce que tu vas faire Répondez s'il vous plaît Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous allez faire on On le, le laver. Est-ce que tu vas le laver On va payer l'argent pour qu'on puisse le faire à notre place. Toi-même, tu ne pas le faire. Hein. Mais ces deux femmes. Elles sont parties pour pouvoir embaumer le corps de Christ. Avec leur parfum. Je crois. Je crois. Je crois. À ce temps-là. Oh, Celui ah, qu'ils avaient laissé dans le tombeau. Ils sentaient déjà l'odeur. Ils là. sentaient déjà l'odeur. Mais ils ont pas. Sont mauvais. Bah, bah, bah, bah, est mauvais. qu'on étonné. de se dire -ce que cette odeur là de la pas pas de est capable de Est-ce que nous la capable? Est-ce que nous pendant quelques minutes? que nous Un vrai ami. Un vrai ami. Un vrai ami. Un vrai ami. Suit un dans Un vrai tourbeau. ami. Un vrai ami. Un ami. Juste dans les un vrai ami. Un vrai à Un choix, ami. Un Un Un choix. Ignorer aussi Un choix. Ignorer aussi et et aussi aller voir quelqu'un, c'est un choix. Et ça n'a pas Il y a de personne là. Il peut dire aujourd'hui Tu es mon ami, mais passe. Mais quand la situation n'est plus ton ami. lorsque tu commences à sentir, c'est le premier à prier. Lorsque tu commences à sentir L'odeur, de la dérange comme la maladie, à, se quitter quitter à quitter le lieu. Mais ces deux femmes ils ont accepté. Mais ces deux femmes, elles ont Dans accepté. D'aller vers le tombeau. Le le tombe pour, tombe. pour embaumer Christ. Elles n'ont même pas eu peur de l'odeur. Écoutez bien, aimé Écoutez bien, Un jour, Jésus, Jésus Christ, on est arrivé avec une mauvaise Ma nouvelle. On lui a dit que son ami est mort. On lui a dit que son ami était mort. Et mouillé à prendre nouvelle Et quand il a appris cette nouvelle, La Bible nous dit. Et à aller jusque dans le tombeau là où se est. Sa propre soeur. Dit ils sont déjà, ça fait quatre ils jours. que ils sont déjà, il ça fait quatre jours joue à déjà et ça, il a a a ça solo. ils sont mauvais. Mais, Mais écoutez Jésus. j'aime Jésus. Il même Il a même a dit le dit Il a dit Il a dit Pierre. Il a dit parce que je Je vois quand la là. Je vois quand la vie. Tu sens le de, que la que que de la stérilité, maladies, maladie quelconque. Aujourd'hui, est là, est là pour te dire, on t'aime de cette de, ah. de Père. Parce ah. que je ah. ah. sens l'avenir, je sens quelque chose oui. qui va changer la Amen. vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Le vrai ami. ami C'est lui qui ne laisse jamais quelqu'un. C'est lui qui suit quelqu'un jusque dans le corps. Pour qu'il puisse encore redonner de l'importance. Quelqu'un a, pendant quatre qu a dit qu'ils sont mauvais, ça fait 4 Mais lui, il a vu la vie Mais Il a vu la venir en lui. Il a vu l'avenir la en lui. Il a dit il y a quelque chose qui va tu dois avoir père. moi ce pierre que cette personne Parce qu'il y, y a encore la vie. Parce qu'il y a encore la vie là. -bas. Il y a encore la vie. vie encore. Destination Ayew. Sa destination. destination à yo. Sa Nous ensemble. choix dans le dernier sous Je suis tout dit, eh, tu quand me destinée parle, Jésus, c'est mon vrai ami. Jésus, est mon vrai un, ami, ami. Jamais, Amen, un ami qui m'abandonnera jamais. Alléluia. alléluia. Amen. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui, alléluia. Alléluia. Quelqu un qui supporte les, -les, les odeurs. Quand vous vous sentez une odeur quelconque, En problème, si parce que tu le, tu le Et à ce moment-là, et ça, va dire que n'a pas qui pas qui pouvoir même pas question. On a la ça fait déjà un jour. Cela qui ne remet pas. Ça fait quelques jours que tu es dans les de changer la changer Alors, tiens confiance en toi. C'est Jésus Christ, Alléluia Alléluia Alléluia un vrai ami, c'est Jésus. Jésus. Jésus c'est lui qui supporte ben, tous les odeurs. C'est lui qui supporte Il pas est capable plus, de changer ta de destination. À est capable de changer ta destination. a vas être capable de changer partir de de de ah, déjà pour centir. Et quand ils sont rentrés dedans. Parce que la pierre était déjà ôtée Parce que la pierre a déjà bah, est un, homme, un jeune homme assis à la droite. Bah, bah, bah, bah, la droite. Pas, Nazareth, Il leur a demandé Vous venez chercher Jésus-Christ de Nazareth. <rire> Elles ont eu peur. Alléluia. Amen. Amen. Entre nous Entre nous Au côté. Entre nous, tu arrives dans un lieu un Indonésie. Tu tu tu tu tout en fait Mais qui te dit que tu viens chercher qui Est-ce que, est que tu vas rester là Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas tu faire, tu vas, faire? Tu, vas tu vas fuir. Tu vas dire, mais lui encore c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut Mais il était là pour appeler sa bonne nouvelle. Il était là pour faire. Il est déjà ressuscité. Allez dire aux disciples. Qu'il est déjà ressuscité. Hallelujah! Wow. Hallelujah! Bete wow. lansambe maboko! ma lansambe Bete <honoring> Il là où tu m'as ramassé, mon cœur était. témoin. Là, dans je sentais mauvais, je ne savais pas. Il n'y a que toi qui peux aimer. Dans ce monde, il n'y a personne qui peut Et je t'ai moins que tu es Amen. Amen. Mon Amen. Amen.